Welcome to Chamonix, this is one of the most special nights every year on the IFSC calendar. 16 of the world's best climbers on the stage, Mont Blanc behind and 12,000 people filling the Place de Blanc to cheer them on. Mais incroyable Chadet, elle va démonter le mur de chape. Ouais, super, là, beau crochet de talon. Ça y est, les Japonais s'énervent derrière Gamba Ouais, bien, bien précis dans ce cratère Et là, euh, là, on va voir si elle en a encore sous, euh, sous le moteur, ou si elle va prendre des risques Envoyez hein, pour tous les jeunes derrière qui, euh, bah, qui se disent ça doit être dur de rentrer dans le niveau mondial Oui, c'est dur Mais c'est faisable, si on aime ça Ça commence à chauffer, hein. Ouais, ouais. Ouais, mais là, si elle tient le volume... Le champion du monde, la même année pour le même endroit, en bloc et en if, champion du monde de Nif à Paris Bercy en 2016 et deuxième en bloc, à Davandra, il va s'envoler dans le ciel de Chamonix.